Déjà un an, et franchement, il me fait toujours autant tourner la tête. Quand j'y repense, j'ai craqué sur sa voix directe, en fait. Je me revois dire aux copines, la première chose que j'ai regardée chez lui, bah, c'est son vocal. C'est pas compliqué, j'étais à fond des sons, bonsoir. Et moi qui parle tout le temps d'habitude, bah là, c'est simple. Sa voix m'a laissé, sans voix. Avec Mythique, découvrez maintenant les célibataires au son de leur voix. Téléchargez Mythique.